La réalisation qui me fait le plus plaisir actuellement, c'est le projet des chemins du bio qui propose donc des activités d'agritourisme qui mettent en relation les, les gens, principalement des villes, mais enfin tous ceux qui ont envie de renouer un peu avec l'atmosphère de la campagne et qui veulent découvrir une région, leurs habitants, leurs activités et euh, ce projet-là euh, qui a été subventionné par euh, la Confédération de canton du Jura euh, euh, euh, permet justement de, de, aux touristes de, de passer d'une ferme à l'autre, de visiter les fermes, de manger à la table des agriculteurs, de de participer un peu à la vie de la ferme pour se rendre compte qu'est-ce que les paysans vivent, mais aussi aux paysans ça leur permet de justement de s'ouvrir un peu, d'ouvrir leurs portes et de recevoir des gens qui ont d'autres activités, d'autres philosophies et pour ça je trouvais que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et cette réalisation actuelle est en phase, disons, de développement. Et je pense qu'on a aussi pas mal d'intérêt de la part d'autres régions qui aimeraient faire la même chose. On a eu des Tessinois qui sont venus voir si on pouvait reproduire ça. On a des voisins français qui nous demandent si on pourrait se mettre en réseau avec eux. Donc, euh, c'est un projet qui, qui est très bien reçu par le public. Tout le monde nous dit que c'est un magnifique projet. Et on attend surtout euh, beaucoup de gens pour le mm -hmm. faire vivre. Ça va. <rire> cheese. Ok, cheese. Hello.